Bonjour, aujourd'hui je vais vous inviter à encore à un exercice abdominal, donc c'est la septième vidéo. L'exercice s'appelle le, le criss-cross, donc il va solliciter euh, les obliques, donc euh, on va travailler en torsion. Vous pouvez toujours aller voir les, les autres vidéos, la première euh, qui s'appelle euh, les principes généraux et posturaux du Pilate. Et les autres également qui, qui concernent les abdominaux et les fessiers. Ça permet de vous faire une, une séance un petit peu plus complète et un petit peu plus longue. Donc on, je rappelle toujours quand même certains principes pour ne pas vous, vous blesser. Donc la tête est toujours dans le prolongement du dos. Donc là il va falloir faire des torsions. Donc la tête elle reste bien au milieu et les coudes ne vont pas bouger en fait. Donc je vais bien ouvrir, donc épaules, donc. Euh, Neutre, donc ici, mais avec une clavicule ouverte. Et lorsque je vais faire ma torsion, voilà, donc c'est au niveau, euh, donc, euh, au niveau euh, des abdos que ça, va, que, ça va, que ça va se passer. Donc je me place sur le dos, donc je vais vous donner une version un peu plus facile et une version un petit peu plus difficile. Donc je vais soulever la jambe droite et aller chercher mon genou. mon genou. Et ensuite, je vais changer. Donc, j'essaye de monter haut et de tourner. Alors, par contre, je ne fais que, je ne tourne pas que sur le côté. Je tourne haut. Inspirer en redescendant. Je pense à mon zip en montant. Inspirer. Souffler. Inspirer. Soufflez, prenez le temps d'inspirer à chaque fois. Soufflez, inspirez. Soufflez. En serrant. Sphincter, périnée transverse. Inspirez. Encore. On peut très bien faire également aussi. Plus d'efficacité travailler, huit du même côté. Inspirez, soufflez, le troisième, quatrième, cinquième, inspirez dans les côtes, sixième, septième, huitième. Si je veux faire l'autre côté. N'hésitez pas à accentuer l'inspire et l'expire pour bien sentir. Inspiration dans les côtes. Soufflez. Je pense à mon zip. inspirer Inspirez. Inspirez. encore deux absorbez bien votre nombril en montant donc voici la version un peu plus simple la version un petit peu plus difficile donc on s'en remet en chaise renversée bien les genoux au dessus du bassin les pieds au dessus des genoux et là cette fois ci je vais tourner et là, j'inspire, donc je ne redescends plus. Donc, mes coudes restent bien ouverts. Inspirez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. ma jambe est tendue vers l'avant on oblique voici donc la version un petit peu plus difficile on a vu donc sur la vidéo précédente le 6 donc on peut essayer de marier les deux exercices donc je me remets en à chaise inversée donc le 6 je rappelle c'était cet exercice là donc cette fois ci on peut ramener le genou, en, le genou près de la poitrine tout en descendant l'autre jambe donc, donc un petit peu plus difficile et donc là je vais tourner donc ça sollicite et le transfert et l'isomie. Donc je travaille un petit peu en résistance parce que je descends doucement en serrant et je tourne. Inspirez. Un petit peu plus dur. Donc ça donne chaud normal si vous avez un peu chaud soir vous, vous, vous pouvez vous remonter donc euh, j'espère que j'ai été suffisamment clair. Euh, la prochaine vidéo ça sera un exercice qui s'appelle le relop donc euh, qui va solliciter un petit peu tout le corps mais surtout les transverses donc je vous souhaite un bon travail euh, J'espère que vous allez bien travailler et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.